Salut les loulous, Bien, c'est encore moi, ben voilà, comme tous les jours, fidèle au poste. Visiblement vous n'avez pas encore euh, assez de moi, donc merci pour votre fidélité, j'en profite hein, parce que maintenant au bout d'autant de vidéos, ça fait plaisir de vous voir euh, nombreux et nombreux, voire même de plus en plus nombreux euh, chaque jour. Merci parce que euh, vos encouragements, vos clics, vos likes, vos partages, ce sont des encouragements quotidiens pour moi, et euh, voilà, tout ça, ça, ça donne du sens à ce que je fais. Ça me renvoie une information essentielle pour moi que ce que je fais pour vous et pour d'autres, ça a réellement du sens et ça me fait chaud vraiment au cœur. J'y pensais et je voulais vraiment vous le dire aujourd'hui avec cette vidéo du jour. Je reviens d'une formation, une formation que j'ai l'habitude de donner et en général, même quasiment tout le temps quand je donne une formation ou quand je suis en conférence je prends toujours le temps de parler aux gens qui veulent me parler je trouve que c'est essentiel être à l'écoute à l'écoute de, de ceux qui, qui vous ont écouté de ceux qui ont été touchés par ce qui a été dit de ceux qui ont été émus par les exercices qui ont pu être faits en atelier euh, voilà C'est toujours très important de pouvoir adonner, leur donner un, un feedback. Et puis, euh, il y a des besoins, des besoins d'être écoutés, de recevoir des, des réponses à leurs questions. Et ça fait partie des, des, des excellents moments de, de mon métier. Et, euh, et je le fais vraiment avec, euh, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Aujourd'hui, euh, j'ai donc eu affaire à, à une femme qui, qui est venue vers moi et qui me dit... Euh, qui m'a dit « Vous savez, moi, je, j'en je, ai marre, je suis fatigué, épuisé d'avoir problème sur problème, souci sur souci. » Et vous vous reconnaîtrez peut-être dans cette situation parce que il est vrai que euh, il y a des gens qui sont euh, plus touchés par euh, les aléas de la vie et par les épreuves de la vie que d'autres. Ça, c'est un fait. Il y en a qui s'en sortent plus, plus ou moins bien que d'autres. <rire> je suis en train d'accélérer, la caméra qui se barre. Et, euh, et sa question c'était mais comment, comment rester optimiste comment rester euh, comment garder l'espoir comment garder euh, en effet euh, toute cette énergie qui, euh, qui me permet de surmonter euh, ces choses dans l'essence c'est un peu ce qu'elle m'a dit et euh, ce qui est important et je résume bien entendu parce que vous comprenez qu'on a passé un bon moment à parler ensemble euh, quand nous avons parlé je me suis rendu compte que cette personne était moralement également physiquement épuisé de se battre, littéralement de se battre, contre euh, les difficultés de la vie. Et ma réponse était simple et la suivante, et euh, elle vous concerne tous, elle nous concerne tous, moi inclus. Quand nous sentons que nous n'avons plus de force, quand nous voulons continuer à, à nous battre, il est important d'avoir un taux d'énergie suffisamment important, ou en tout cas en suffisance, pour pouvoir générer toutes toute cette énergie dont nous avons besoin pour surmonter ces épreuves. C'est un petit peu comme une voiture, vous avez une voiture, elle n'a pas d'essence, vous en avez besoin en urgence, mais il n'y a pas d'essence. La voiture, vous l'avez, c'est un petit peu comme, euh, comme euh, la volonté, vous l'avez, vous avez la volonté, vous avez toute la bonne volonté, la bonne foi que vous avez en vous, et pas que la bonne foi, la foi aussi peut-être tout simplement, mais ce qu'il vous manque, c'est en effet cette énergie. C'est un peu comme des piles, vous savez, vous avez un, un, un appareil électrique, qui fonctionne plus, vous cherchez dans vos tiroirs, vous trouvez des piles, mais elles sont toutes déchargées, vous ne pouvez rien faire. Mon conseil pour cette personne était la suivante, c'était de prendre du temps, de, de remonter son taux d'énergie avec son mari. Heureusement, et ça faisait partie de ces choses dont elle pouvait éprouver la gratitude, elle a encore son mari, qui, et ensemble, ils se battent. Je lui ai proposé de, de prendre du temps pour eux de se prendre des moments, et ça n'a pas besoin de coûter cher, ça n'a pas besoin de durer longtemps, un week-end par exemple, un week-end où on sort, où on est sans les enfants, quelque, faites quelque chose qui vous permettra de remonter votre taux d'énergie pour en effet pouvoir vous armer contre les difficultés dont vous devez faire face, les choses qui sont en ce moment en cours, ou des choses qui vous, que vous sentez arriver, parfois il y a des, en effet des problèmes qu'on sent arriver à l'avance, euh, parfois pas, parfois il y en a qu'on qu subit, c'est notre taux d'énergie et ce n'est pas parce qu'on s'autorise de prendre une semaine pour soi pour remonter son taux d'énergie que le problème va être plus grave il ne va pas se résoudre certes mais il ne va pas devenir plus grave pour les deux jours que vous avez il y a des problèmes qui s'étalent sur la durée prenez le temps de remonter votre taux d'énergie c'est extrêmement important essayez de relativiser si un problème euh, fait face depuis très très longtemps ce n'est pas en vous arrêtant un, deux ou trois jours pour, pour s'occuper de vous que ce problème s'empirera. Franchement, non. Donc, le message du jour, arrêtez-vous de temps en temps pour remonter votre taux d'énergie, afin de surmonter et de, et de, de, de, de vous, vous donner suffisamment d'énergie pour combattre la lutte, pour, en tout cas pour mener la lutte que vous devez mener en effet dans les jours qui viennent. Voilà, c'était mon message du jour. Je vous dis, simplifiez-vous la vie parce que c'est vraiment très important et soyez heureux. A demain les loulous. Ciao.